Festival oa toujours sur le Festival OA, On est dimanche, donc on a déjà accueilli un magicien ce matin, on a accueilli une chanteuse, et là, parce que le Festival OA, comme on disait hier, il y a ces plu pluridisciplinaires. C'est vachement dur à dire. Ouais, donc, voilà. Bonjour, je te laisse <rire> te, Bonjour. te présenter. Euh, voilà, je m'appelle euh, Siopaid et euh, je suis alors, pour la petite histoire. Siopaid, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de famille à l'envers, parce que je m'appelle Diepois. Donc euh, paid et je suis artiste, euh, sculpteur, peintre, un petit peu de photos aussi en domaine urbain et un petit peu d'urbex aussi. Donc euh, principalement maintenant je, je fais de la sculpture sur de la pièce acier, en buste féminin, soit avec des, euh, des écrous, des chaînes de vélo et j'ai d'autres matériels sur lesquels je dois, je dois bientôt travailler. D'accord, donc là principalement sculpture, soudure Sculpture, soudure, ouais, tout à fait. Ouais. Alors co co comment c'est venu Ouais, C'est venu pour, euh, pour diverses raisons. J'ai commencé la peinture il y a une dizaine d'années. Euh, bah, J'avais des périodes d'inspiration, des périodes un peu moins inspirantes. Et, euh, bah, y a pendant six mois, je faisais rien. Euh, après, je refaisais trois, quatre toiles. Après, je refaisais rien. J'étais en manque de création. Euh, L'année dernière, j'ai commencé à faire des, euh, des lampes de bureau, des lampadaires euh, en acier. Euh, bon, j'ai bien aimé le contact avec la matière. Euh, ouais. J'aime bien la matière en peinture. Je travaille sur la peinture à l'huile, au couteau. Euh, okay. pour des mélanges de matière etc. Et donc ça faisait un même, euh, un même univers de, de travail avec une matière acier qui est un peu plus, plus brute, quoi, brute de décoffrage. Et euh, donc, euh, suite à ces lampes, euh, je me suis essayé à la soudure euh, sur un premier buste, et puis euh, on est venu un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis euh, après avec des, des idées toujours euh, plus grosses et plus folles. Quoi. Voilà, moi j'ai été voir euh, bah, sur le site de OA. Euh les bus en écrou, donc en fait c'est plein d'écrous. Euh, Il y a environ 600 écrous sur un buste féminin qui fait environ 70 cm de haut, euh, que moi personnellement je mets sur un vieux disque de frein, parce que c'est un peu du, du récupart aussi euh, par la même occasion. Euh, pour ah c'est des disques de frein Moi quand j'ai regardé je croyais que c'était des embrayages. De je croyais que c'était des disques d'embrayage. des disques de frein, ouais. disque avec des disques d'embrayage, j'ai fait des fleurs. J'ai ah fait alors des fleurs qui sont des des montées sur tige qui donnent un petit bouquet de fleurs. C'est ce truc là que je voulais voir. Un bouquet de fleurs en disque d'embrayage. Euh, et spécialement pour OA, j'ai fait donc euh, une, euh, un corps féminin qui fait 1m80 sur une porte qui fait 2m25 euh, et là qui est, euh, est faite 100% avec de la récupération de chaînes de vélo okay. euh, qui, euh, en partenariat avec Guidoline, qui est, euh, qui est une association sur Rouen qui répare les vélos, euh, euh, vélos. c'est un, un échange de connaissances, c'est-à-dire que tu viens avec ton vélo qui, est, qui, a, qui, a, qui a un problème, quoi, et ouais. est tu, prends ton, euh, tu prends la participation à l'association et tu répare ton vélo euh, grâce à eux en quelque sorte ils t'apprennent euh, et eux bah, me mettent euh, tout de côté les chaînes de vélo les disques d'embrayage enfin les disques d'embrayage les patins, <rire> les, euh, les disques de frein les pédaliers etc et à partir du moment, à partir de ça je, je ouais, toi il te faut euh, de la matière, de la récup, voilà, de la, et la ferraille, de la euh, ferraille voilà. etc. et après une fois que bah, tu as suffisamment de stock euh, que tu vois ce que tu as bon, bah, voilà, après tu, tu crées, tu, tu fais avec ce que tu as sous, sous la main et puis, euh, et puis après voilà, on fonction de en fonction de l'inspiration tu te lances dans un projet plus ou moins fou quoi. ok alors nous on est une web tv avec des jeunes principalement ouais. donc on parle souvent aux ados etc euh, pour leur donner envie alors qu'est-ce qui t'a donné toi le déclic en fait je vais faire artiste en gros tu es un artiste bah, moi j'ai commencé, euh, commencé par la peinture comme ça juste en comme ça pour m'occuper euh, je prenais une petite toile j'ai commencé et puis je me suis prêté un petit peu au jeu et euh, au fur et à mesure je faisais partie d'un groupe un groupe sur facebook un groupe humour on <rire> était on était 80 et euh, bah, je partageais donc on se racontait des, des conneries et tout ça après je partageais un peu mes œuvres et les gens aimaient bien etc ah et euh, au début on m'a dit t'es un artiste, moi je me sentais pas du tout artiste et euh, au fur et à mesure j'ai continué, j'ai continué euh, et les gens me disaient mais non t'es un artiste, t'as une, une patte, as, ah, okay. on te reconnaît etc ouais, et puis euh, tout ça est venu bout à bout et le déclic a été, a été un problème de santé je suis tombé sur un, un escabeau euh, okay. Je me suis euh, écrasé à l'intérieur des escabeaux et euh, j'ai eu la coiffe des rotateurs de l'épaule qui euh, j'avais deux, deux tendons de sectionner, donc sur lequel j'ai été obligé d'être de, de, de, opéré. Et donc je me suis retrouvé pendant deux mois euh, le bras en écharpe. Et là, pour oublier la douleur, j'ai commencé à créer. C'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner, je me suis moi-même surpris à faire des dessins d'animaliers, etc. Euh, qui ouais. rendaient pas mal. Euh, et là, je me suis, je me suis ouvert à moi-même en quelque sorte. Et après, j'ai commencé à faire de la peinture à une main où pareil j'ai réussi à sortir des trucs qui, euh, qui, qui, qui rendaient bien et euh, donc là c'était un petit peu ce déclic, le, la coiffe des rotateurs, ça a été le, ouais. le déclic artistique et après quelques mois après je, je faisais ma première, euh, ma première expo en solo à Neuchâtel-en-Bray dans une chapelle okay. du 14e siècle euh, sur deux week-ends et au fur et à mesure voilà après j'ai fait des salons, j'ai refait une deuxième, une deuxième expo sur Rouen au Moulin de Pannevert. j'ai pose régulièrement à Expotech euh, Expotech 103 euh, à Rouen qui est un, qui est un musée vivant euh, c'est que des vieilles machines industrielles donc euh, de la presse, euh, des tourneurs c'est okay. super intéressant pour les jeunes parce qu'on on voit à peu près euh, 150 ans d'industrialisation donc là-bas j'expose assez souvent okay. et donc depuis l'année dernière euh, je suis devenu pro donc maintenant je suis, euh, je suis artiste auteur euh, avec un numéro de sirette et je développe mon activité full time job euh, voilà, je, alors c'est une activité parallèle à la mienne mais je, je développe mon, mon activité artistique euh, en parallèle de mon activité professionnelle Cool. On va parler un peu du festival. Toi, t'es venu voir qui en musique euh, bah non moi je suis venu voir personne parce que comme j'expose je suis là pendant deux jours mais euh, je pense que moi le le, le, le comment l'énigme marron était euh, était plus le, le la mise au feu la mise en feu de, ouais. la mise en feu de la de la scène euh, c'est un peu plus de ma génération aussi oui. par rapport au, par rapport aux chansons qu'on qu'on 20 ans quoi moi j'ai pris 50 ballets hier euh, sur sur le festival ah ouais je donc, ça, okay. du coup. <rire> merci donc euh, voilà quoi. après euh, euh, non, après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'artistes, euh, bon c'est une première, mais bon c'est vraiment un beau truc et, ouais, euh, et ça a vraiment été, euh, été fait vraiment dans les règles, règles qu'il fallait. Quoi. Ok, on peut te suivre, t'as des réseaux Ouais j'ai des réseaux, donc euh, j'ai mon site internet qui est siopaid.com, okay. euh, ensuite j'ai euh, ma page Facebook qui est siopaid, s-i-o-p-e-i-d, après, j'ai euh, ma, ma, mon Facebook perso qui est euh, jpsiopaid. Sur Instagram, c'est jpsiopaid aussi. Okay. Et je crois que TikTok, ça doit être siopaid.jp parce qu'il y a des moments, ça ouais, marche, quoi, ça ça marche à l'envers. Donc, enfin, ouais, je, suis sur, je suis sur les réseaux. Ouais. Et bah, je te remercie de nous avoir accordé 5 bah, minutes. Merci beaucoup cool. à vous. Merci, merci SioPaid, les gars. Du coup. Merci. Salut. Salut.